Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du tuto rapido consacré à l'enregistrement comptable des écritures de variation de stock. Nous avons vu dans la première vidéo que les comptes de stock de classe 3 allaient concerner l'actif circulant du bilan, alors que les comptes de variation de stock de radical 603 ou 713 allaient concerner le compte de résultat. Nous allons voir maintenant l'enregistrement proprement dit des écritures comptables qui vont traduire ces variations de stock. Deux méthodes sont possibles pour enregistrer les existants en stock à la clôture de l'exercice. La première méthode va consister à calculer les augmentations ou diminutions de stock et à enregistrer les écritures en conséquence. Les comptes de stock de classe 3 sont des comptes d'actifs qui augmentent au débit et qui diminuent au crédit. Ainsi, pour les stocks qui augmentent au cours de l'exercice, on va débiter les comptes de classe 3 de la valeur des augmentations par le crédit des comptes de variation de stock de radical 603 s'il s'agit de stocks de matières premières ou de marchandises et des comptes 713 s'il s'agit des comptes de produits en cours ou produits finis. Au contraire, pour les stocks qui ont diminué, on va débiter les comptes de variation de stock par le crédit des comptes de stock. En effet, les comptes classe 3, comme on vient de le voir, sont des comptes d'actifs qui diminuent au crédit du compte. Donc, Pour les diminutions, il faudra créditer les comptes de stock et donc en conséquence débiter les comptes de variation de stock. Une autre méthode est possible, celle de solder les stocks initiaux pour leur valeur de n-1 et de constater les stocks finales pour la valeur fin n. Nous allons voir ces deux méthodes sur l'exemple que nous avons traité jusqu'ici. Dans cette première méthode, nous allons donc identifier les variations et les comptabiliser. Concernant le stock de marchandises, on voit qu'il est passé de 10 000 euros à 15 000 euros. Il y a donc une augmentation de stock de 5 000 euros. Les comptes de stock augmentant au débit, on va débiter le compte 371 stock de marchandises pour 5 000 euros par le crédit du 6037 variation de stock de marchandises pour la même somme. A l'inverse, le stock de matières premières diminue de 3 000 euros puisqu'il passe de 5 000 euros à 2 000 euros. Il en résulte que le compte 311 va devoir être crédité de 3 000 euros. On va donc débiter le 6031 variation de stock de matières pour 3 000 euros par le crédit du compte 311 stock de matières premières pour la même somme. En suivant le même raisonnement, on voit que le poste produit en cours a augmenté de 3 000 euros. Il s'ensuit que le compte 331 stock de produits en cours va être débité de 3000 euros par le crédit du compte 7133 variation de stock de produits en cours. A l'inverse, les prestations de services en cours sont passées de 3500 euros à 2500 euros, soit une diminution de 1000 euros. Il faut par conséquent diminuer le compte de stock de 1000 euros par le débit d'un compte variation de stock de prestations de services en cours. Enfin, le stock de produits en cours augmente de 2000 euros. En appliquant le même principe, on va débiter le compte 355 stock de produits finis de 2000 euros par le crédit du compte 7135 variation de stock de produits finis. Nous allons pouvoir voir maintenant la deuxième méthode qui va consister à solder les stocks initiaux pour leur valeur brute et constater les stocks finales pour leur valeur brute également. Avant d'enregistrer l'écriture de solde des stocks initiaux, les stocks se trouvent au débit des comptes de classe 3 correspondants pour la valeur des stocks de fin n-1. Pour solder les stocks initiaux, il va donc falloir créditer tous les comptes de classe 3 correspondants et débiter les comptes de variation de stock. Ainsi, pour solder le stock initial de marchandises, on va débiter le compte 6037 pour 10 000 euros, et créditer le compte 371 pour 10 000 euros. De même, pour le stock de matières premières, on va débiter le compte 6031 variation de stock de matières pour 5 000 euros et créditer le compte de stock pour le diminuer de 5 000 euros. Le principe est identique pour solder le stock de produits en cours. On débite le 7133 variation de stock de produits en cours pour 15 000 euros et on crédite le compte 331 stock de produits en cours. Il en est de même pour les deux dernières natures de stock. On débite les comptes de variation de stock et on crédite les comptes de stock pour les valeurs des stocks initiaux. Après avoir enregistré l'écriture de solde des stocks initiaux, les stocks initiaux se trouvent à zéro. Pour que l'actif circulant du bilan comprenne bien les stocks finales de fin de période, on va passer la seconde écriture qui va constater le stock final, c'est-à-dire débiter à tous les comptes de classe 3 la valeur brute du stock final par les crédits des comptes à variation de stock. Nous aurons ainsi un compte de stock de marchandises débité pour 15 000 euros, un compte de stock de matières premières débité pour 2 000 euros, le compte de stock de produits en cours pour 18 000, celui de prestations de services en cours pour 2 et enfin, le stock final de produits finis, constaté au débit du compte 355 pour 9800 euros. Tous ces comptes de classe 3 ayant pour contrepartie les comptes de variation de stock correspondantes. Dans un premier temps, nous avons enregistré les écritures de variation de stock pour leur valeur brute, c'est-à-dire avant provision éventuelle. Dans un deuxième temps, on va, le cas échéant, doter, voire ajuster, ses provisions. Dans notre exemple, les dépréciations évaluées fin N ont été de 3000 euros pour les marchandises et de 800 euros pour les produits finis. Or, des dépréciations ont déjà été constatées à hauteur de 2000 euros pour les marchandises et de 1000 euros pour les produits finis. En conséquence, il y a lieu de doter une provision supplémentaire de 1000 euros au titre des stocks de marchandises et de diminuer la dépréciation afférente aux produits finis pour 200 euros. Cela va se traduire par l'enregistrement des écritures comptables suivantes. Pour le complément de dotation, un débit d'un compte de dotation d'exploitation, 6817.3 pour 1000 euros, par le crédit du compte 39.71, dépréciation des stocks de marchandises. Le 9 en deuxième position dans le code comptable, symbolisant une dépréciation. A l'inverse, la dotation sur les produits finis doit être minorée. On va diminuer le compte de dépréciation en débitant le 39,55 de 200 euros par un compte de produits d'exploitation 7817,3, reprise sur dépréciation des stocks. De la même manière que nous l'avons vu pour les écritures de variation de stock, nous aurions pu reprendre l'intégralité des dépréciations déjà présentes à fin N-1 et faire une dotation pour l'intégralité des provisions présentes fin N. Voilà, je vous invite à liker, commenter, vous abonner gratuitement à notre chaîne et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.